On parle beaucoup de RPA, après la RPA seule, ça reste une automatisation de processus simple, on va dire remplacer des tâches répétitives que une personne ferait. Quand on ne la couple pas à des techniques un peu modernes d'analyse sémantique, d'analyse de documents, on perd une grande partie de la valeur. Du coup, on a tendance, nous, à penser que la RPA seule, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pour ça qu'on couple souvent dans, le, dans les discours marketing, d'ailleurs on le voit chez les différents éditeurs, hein. c'est souvent couplé avec euh, l'intelligence artificielle, parce que si on arrive à donner à un robot euh, la possibilité de prendre des décisions, là tout à coup le processus il va prendre un peu de valeur quand même. Si on arrive aussi à faire de l'analyse automatique de documents euh, dans le cadre d'un processus qu'on est en train d'automatiser, d'extraire des données sur les documents, Bien évidemment, là encore, on va remonter la valeur du processus qu'on est en train d'automatiser on va apporter plus de valeur à l'organisation pour laquelle on est en train d'automatiser un processus. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. L'ARPA, c'est un outil, outil d'automatisation. Hum. Et l'informatique, c'est une discipline qui, qui vise l'automatisation des processus depuis, depuis son origine. Hum. Donc, il euh, n'y a rien de nouveau si ce n'est que l'ARPA permet d'aller plus loin aujourd'hui. Elle permet de, de dépasser certaines frontières qui bridaient les démarches d'automatisation précédemment. Mais il y a d'autres outils d'automatisation, il, il y a les outils de BPM notamment, qui sont un bon complément à des démarches RPA qui permettent de rajouter de la valeur à, à des projets et de faire du, des vrais projets digitaux, c'est-à-dire d'avoir de, des, des projets sièges, de l'orchestration et de l'automatisation sous forme de RPA ou pas, lorsque c'est nécessaire pour ajouter du liant, mais globalement la RPA pour la RPA, ça n'a pas vraiment du sens. On va trouver de la RPA euh, plus un mode tactique pour de l'existant, pour améliorer le quotidien, mais dans le cadre de projets d'innovation, ça va être forcément couplé à d'autres outils ou d'autres solutions. J'ajoute en fait notre, notre vocation c'est d'apporter des solutions à nos clients, des solutions d'automatisation. Et dans ce cadre-là, nous, ce notre credo depuis deux ans maintenant, c'est de, de proposer des solutions d'automatisation intelligente qui inclut en fait évidemment de la RPA et euh, on va ajouter d'autres outils par rapport à ça, notamment le BPM, la capture. On ajoute des composants d'intelligence artificielle pour faire de la capture de, de texte évidemment et aussi, de, par exemple, de, de, du traitement sémantique, d'analyser de, de, le sens des phrases. Et on est aussi capable d'apporter des, des processus un peu plus verticalisés, notamment pour, pour la finance. Ce qui fait que derrière, avec cette panoplie, on est capable de, de se positionner sur des projets plus larges, et qui apporte au final plus de valeur pour les clients et on ne se focalise absolument pas sur la RPA dans notre, dans notre approche. Ce qui est intéressant dans l'approche dans de COFAC c'est effectivement de proposer l'ensemble des briques nécessaires à une automatisation intelligente que ce soit des briques de reconnaissance automatique de documents, euh, évidemment toute une, une infrastructure qui permet de faire du BPM, qui permet d'avoir de, des fonctionnalités de RPA, mais pour nous en tant qu'intégrateur, c'est aussi euh, la richesse des interconnexions possibles. Euh, Aujourd'hui, euh, la plateforme de Cofax, euh, notamment Cofax Total Agility, propose aussi euh, des connecteurs vers des moteurs RPA euh, externes. Pour nous, intégrateurs, c'est aussi la richesse. Quand on va chez certains clients qui sont déjà équipés de RPA, être capable de venir compléter leurs approches d'automatisation avec des outils de cofax, mais en prenant aussi le meilleur de ce que savent faire certains outils qui, seront, qui seraient déjà dans la maison, c'est aussi important. Donc l'ouverture de, de la plateforme à, à intégrer le meilleur de l'ensemble des composants qui se trouvent sur le marché, c'est important. Et pour nous, en, tout cas, en tant qu'intégrateur, ça donne de la valeur à notre métier parce qu'on bah, sait interconnecter euh, les différents outils qui vont venir apporter, là encore, un niveau d'automatisation supérieur que ce que chaque outil pourrait faire de manière séparée.